C'est le nonoeil qui augmente la magie Attends, je regarde la poule. Euh... Je crois que c'est l'angry bird en effet secondaire et sinon c'est le beholder qu'on n'a pas encore débloqué. Bah c'est pas ce que j'ai moi là Ah non pas du tout, c'est l'alien. C'est pas le beholder. Le beholder c'est le à Oui mais c'est pas nonoeil ça Non, c'est C'est un oeil, c'est pas un tir à Vas-y, pouette Bah voilà Nice Ah c'est bien le moment de voir de piquer. Ah attention Ah zut, je crois que j'ai pris de la viande qui était pas pour moi Aïe, aïe, aïe, aïe, bon, aïe Fais attention au caillou, hein Vous êtes faible en défense Non, non, non, non, non. Lâche-moi Lâche-moi Lâche-moi Tiens, <rire> Lâche <-moi. rire> <rire> en plus, c'est les de dire « Attends, je vais faire mal ?» Mais les gars Allez fermez-vous oh, Ah, mais ça y est, j'ai trouvé dans la tête Aïe, aïe, aïe et ils sont VFM Heureusement oh, que c'est le tank hein, qui gagne hein <rire> C'est cela ouais Bourg, bourg, bourg, Mais par contre, euh, ouais tu fais venir des monstres en plus Bah non, juste pas est elle, pas est l extraire. L extraire. Non, ça c'est pas bon, non, non, non Non, mais passe à travers hein, Ah, dommage mais en plus Anaïs elle est censée tanker un peu quoi, si tu jouais correctement ah s'est pété. Ça c'est facile d'épuiser les animaux. Le mais il a rien, rien d'intéressant mais dans le deuxième écran il y a du euh... Alors, faudra ouais. m Comment Alors, ouais. faudrait m'expliquer comment les queues peuvent signer quand tu les décapites. Ouais non ça marche pas, j'ai passé une demi-heure une fois et essayer de me faire marcher ce truc là. Euh... Je pas dire que c'est peine oui. perdu mais... Ah, là, euh, tu as le, le sort Ouais, les combos... Euh, j'ai jamais compris comment ils marchaient sous du combo. Et... Euh, je je suis pas... J'ai cherché les tutos sur Internet et j'ai rien trouvé. je suis pas de magie, quoi. Magie, c'est bon pour les femmes. <rire> non, mais ça, c'est dans le bug, Anaïs. La magie, ah. c'est bon pour les femmes. Voilà, on y un peu, histoire de dire, puis voilà, quoi. <rire> Tant qu'il faut pas de roulade ils sont à l'entrée. Voilà. Par bon, je crois qu'il faut vraiment avancer les gars parce que là on est en train de. Non mais là c'est l'ISP. Bonjour. Moi si ça vous enlève pas, j'aimerais avancer quand même hein. Bah c'est toi qui tombe au sol. Ben hein. mais... oh, non c'est les iscar derrière. A... Non faut les tuer Ah oh, bordel quoi Je crois qu'on envoie le bout là les gars. Mais je viens tout juste de passer le niveau et je suis déjà euh, mort. Au trois quarts de mon niveau celui-là. Ah. Je avoir du pognon. T'as combien c'est toi ah. J'ai l'impression que tu l'as beaucoup expérimenté la technique de ramasser du pognon. <rire> <Oui>. <rire> Ils sont bien les boules de neige. Hein. Mais ouais T'as vu mes boules Non, on peut pas voir. Je crois que c'est déjà cassé. Hein. Mais bourre, bourre, bourre, bourre, bourre, bourre Ouais, mais euh, je peux pas bourrer quand euh, ça. Ouais, ouais, Flag. La magie, c'est bien, on se des dégâts mais j'ai l'impression que je fais pas de lactite. Hein. Bon, bon, y a temps, exemple, le contre. Le, le lactite, a l'air de compter pour beaucoup. Prends des bonbons Oui, parce que les bonbons, c'est tellement bon Bien que les fleurs soient plus présentables C'est vraiment en fait là Mais c'est Chocobon qui sort. Je sais pas quoi, il est nourri, mais. Hey Ah yay. Yeah, yeah. <coughs> Je crois que. Attends, reviens en arrière parce qu'il y avait un point. Un point D'accord. Oui, il y avait un point. Ah Je crois que. Ah. En fait, il faut refaire On le niveau pour retourner en arrière. juste. Voilà Ah oui, en effet, t'as plus de défense que moi. Mais moi, j'ai rien Mais stop Plus 5 en force, plus 2 en vitesse. Si seulement t'avais 400 balles. Ah, mais ça tombe bien, tu as 400 balles Ouais Bravo Ouais Je commence légèrement à. Dans, toujours <rire> la traîne en fait. Est-ce <rire> que vous allez passer <rire> niveau 20 Non mais rien de ma barre d'ISP Regarde. Parce C'est mon pognon. C'est pas du pognon. C'est le poulet. Non, encore le poulet. Moi je veux le faire. Écoute Charles que quand t'as fini le jeu. Et il est pourri. Parce que honnêtement, moi je l'ai pas vu faire grand chose d'intéressant. Hein. Sérieusement, moi je l'ai acheté en me disant ouais il va balancer des pics de glace et tout. Et... En fait j'ai cru acheter une mitraillette et en fait j'ai eu un nerf. Ah il là. Le... Ah, oui. ah, si. Là il y C'est un... bon. Je sais pas ce que t'as trouvé. C'est le Yeti. Ça c'est le ça, c Yeti. C Yeti. ça. Oh. Alors, vas voilà. Ah vas-y j'ai plus. Voilà. Il faut vraiment être dans la zone. XP. Oh, oh. <rire> Oh. Il en manque un, il en manque un Le problème en fait du perso gris c'est qu'il ressort pas du tout dans le décor Du coup des fois je perds ma position Ça commence à se remplir un peu le zoo là TAP Ah carrément oh oh, oh. oh oui je t'aime <rire> ah. Vas-y fais tourner Oh vas-y vas-y bah, écoute, c'est un tir <rire> à hein Enfin là c'est un un presque <rire> Il te suit Anaïs hein. je, Moi j'aurais pas confiance <rire> Mais pourquoi il me... Oui Non mais <rire> si c'est pour rien me donner ça sert à rien <rire> Moi je dirais, là où il y a les ombres il faut pas éviter de trop marcher dessus Ou alors on laisse Anaïs la mourir bon. et on passe derrière Ça sent les ennemis bientôt la quand... crème Oh là là Ah ouais non, Un steak T'as trouvé un jambon Attention esquive oh sk... un peu ah, mais... Attention ils vont faire 2 ou trois, et on faire en Ah d'accord C'est pas grave, c'est pour Anaïs Ah mais c'est sauté trop tard Non mmh, oh, t'as pas eu te retrouver Anaïs toi Je suis coincé Ah non <rire> Non non Il prend très cher ça va J'en fais une dans ce oh. groupe. Allez, allez. Oui. Et on n'est pas mort une seule fois. Euh, qui sait qu'est-ce qu'on fait avec lui Bon, je veux pas dire mais Mathieu il a l'air bien parti Puis en même temps qu'il se fait pas toucher par ça il attaque à distance donc euh... Ah, faut pas se faire toucher Puis comme il a picote aussi Honnêtement euh... oh, là... Mort, là. Wow, ah, ah, oh j'ai eu le Oh oh oh il s'est fait enchaîner! <rire> Un coup de hachoir à viande <rire> oh. <rire> <rire> Ce bruit, aussi. <rire> Excellent <rire> Ah là, Ah ce brutus, Ce boucher quoi Ah autant les trois, attends les 2 Je les ai eu autant là Ah 40 Allez De l'XP C'est quoi cette justice Je fais des bombes tout le temps fais mal Pourquoi j'ai que 50 points d'expérience